Bonjour à tous, Donc euh, aujourd'hui je voulais commenter un document que j'ai rédigé pour euh, se sanctifier. Euh, donc Je ne vais pas vous lire le document, mais je vais euh, le, le commenter. Euh, donc, en fait, le, le but ultime de la vie, c'est de sauver son âme, de travailler à son éternité. Et Nous sommes ici sur terre en pèlerinage pour préparer cette éternité. Et œuvrer pour le royaume de Dieu alors voilà dans le document il y a plusieurs manières euh, pour nous aider plusieurs euh, points donc euh, un point très important c'est de prier souvent le Saint-Esprit euh, lui demander tous les jours ses sept dons c'est dans Isaïe 11 je vous mettrai les références en bas de la vidéo euh, vous demander tous les jours ses douze fruits dans galates 5 là aussi je vous mettrai les références et donc euh, pour sauver son âme il faut euh, donc il y a 10 points dans ce document mais ils sont tous importants il n'y a pas d'ordre particulier de présentation donc il faut respecter les commandements de dieu et de l'église catholique c'est mieux euh, donc les, les, les voilà les dix commandements je vais pas y revenir c'est comme au moment de l'église. Vous pourrez voir ça dans le document que je vous mettrai en téléchargement euh, en bas de la vidéo. Euh, alors j'insiste quand même sur euh, la Sainte Eucharistie, qui est la nourriture de l'âme. Et euh, comme le corps euh, qui a besoin de se nourrir trois fois par jour, je pense que... Il faut aussi nourrir son âme par l'Eucharistie de manière régulière, euh, si possible tous les jours. Je pense qu'une fois par semaine c'est vraiment le minimum. Euh, donc là vous avez un, un extrait du catéchisme de Saint Pédis sur les effets de la, de la Sainte Eucharistie. Euh, ce, qui, ce qui est important à souligner c'est qu'elle conserve et accroît la vie de l'âme et euh, qu'elle euh, amortit en nous le feu de la concupiscence. Donc si vous êtes. Euh, si vous voulez vous sanctifier, euh, c'est vraiment euh, indispensable de, de communier le plus souvent possible. Et, euh, et aussi on peut insister sur le fait que euh, on lave notre corps tous les jours. Et je pense que par sacrement de pénitence, on peut aussi. Euh, laver son, son âme, se purifier de son âme par un sacrement de pénitence au minimum tous les mois. Euh, donc, point important aussi c'est faire autant que possible des actes de miséricorde. Donc là je vous laisserai voir hein, dans le catéchisme de Saint-Piedis les différentes œuvres de miséricorde temporelles et spirituelles. Adorer le, le très saint sacrement autant que possible. Une heure par semaine, me semble un minimum, sachant que nous devons tout à Dieu. Et la moindre des choses est de l'adorer en retour. Et d'ailleurs, Dieu est l'unique chose que, que l'on peut adorer. Euh, donc là, il y a plusieurs méthodes d'adoration. Il, il y a celle des, des karmes, qui méthode contemplative, Ou alors la méthode ardor, A-R-D-O-R, que, que vous pouvez voir sur internet. Je la, je la mettrai en bas de. Je, je, je, euh, je, je la décrirai en bas des vidéos cette méthode Ardor. C'est celle que j'utilise, parce que la méthode contemplative est vraiment. Euh, est, est assez, assez ardue, en fait. Est, elle, est pas, elle est quand même assez difficilement accessible. Euh, alors, réciter le chapelet quotidiennement, si possible en famille, en fait, c'est c'est une demande de la sainte vierge toute particulière lors de ses différentes apparitions. Euh, chez moi, réciter le chapelet a une vertu très apaisante et je, je peux difficilement m'en passer. Alors il y a 15 promesses associées au, à la récitation du chapelet, je vous laisse les voir, elles sont, elles sont, elles sont remarquables. Euh, cinquième point pour euh, pour essayer de se sanctifier, c'est le jeûne donc jeûner au pain et à l'eau au moins une fois par semaine sachant que la gosse femme et du gorger euh, recommande même deux jours par semaine et en fait euh, le jeûne est, est, est une forme de purification de l'âme euh, et aussi euh, d'élévation de l'âme c'est à dire qu'à contrario, plus, euh, plus on a le ventre plein et plus on est scotché à la matière. Et on, on peut jeûner euh, de nourriture, certes, mais, mais aussi c'est à vous de voir euh, ce dont vous pouvez vous priver euh, pour faire des sacrifices et des pénitences. Ça peut être euh, le sommeil ou, ou des activités qui vous plaisent et qui sont pas indispensables, ou, ou des lectures ou autre C'est à vous de, de voir. Euh, sixième point, c'est essayer de gagner un maximum d'indulgence. Donc moi, j'ai une méthode... Euh, euh, là je vous décris une méthode ma méthode euh, personnelle c'est à dire de réciter cette prière au Christ, au Christ roi universel tous les jours euh, en fait c'est la méthode la plus, la plus rapide que j'ai trouvée. Euh, bien évidemment il faut, euh, il faut aussi remplir les autres conditions euh, pour gagner les indulgences euh, donc prier aux intentions du Saint Père euh, communier euh, le jour même de, de L'indulgence, être en état de grâce, etc. Euh, ensuite, il y a deux dévotions remarquables que je vous recommande c'est celle du, au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie. Elles vous permettent de vous garantir le salut. Euh, donc, je vous recommande, je vous, recommande de, de, enfin, je vous les recommande tout particulièrement. Euh, Sachant que comme il faut plusieurs mois pour les, pour les, pour les accomplir, euh, et que nous sommes à la fin de, de la fin des temps et que le temps presse, je vous recommande vraiment de les commencer au plus vite. Euh, C'est une manière de vous assurer le salut dans les temps périlleux que nous allons vivre. Euh, bien évidemment, il faut toujours être de bonne volonté. Euh, il ne s'agit pas de dévier du, du chemin euh, étroit et droit euh, du salut donc euh, je pense que je ferai une vidéo spéciale sur les dévotions euh, voilà donc il y a 12, 12, 12 promesses au, à la dévotion au Sacré-Cœur euh, voilà euh, aussi le, le scapulaire brun de Notre-Dame du Mont-Caramel est riche en grâce euh, c'est pas vraiment une dévotion mais c'est un, un habit qui, qui, qui permet de, de d'échapper euh, à l'enfer, au feu éternel de l'enfer, euh, pour peu que nous mourions avec, que, et que nous soyons bien, bien évidemment euh, toujours de bonne volonté pour jouer euh, pour, à voilà, sa sanctification et, et à la gloire de Dieu, et à, à l'extension de son royaume. Euh, et bien, bien évidemment, il faut être vigilant sur nos pensées, sur nos paroles, nos actions, et sur ce que l'on nommait. Et c'est important de souligner euh, qu'il faut être euh, très vigilant sur la moindre de ses pensées, c'est-à-dire que euh, même une pensée euh, peut, euh, peut nous envoyer en enfer, sachant que nous pouvons pécher mortellement en pensée. Prier sans cesse. Et euh, dernier point, transmettre la foi. C'est une demande... Euh, non seulement du droit canon, mais aussi de, de Jésus qui nous dit de propager l'évangile aux nations.